Faites-le maintenant. C'est le conseil le plus important. Savez-vous que YouTube est le deuxième outil de recherche le plus utilisé, tout juste après Google, et qu'il a révolutionné la manière de faire des recherches sur le web par les gens d'affaires? Si vous prévoyez faire un lancement de produit, une conférence de presse ou de la formation auprès de vos collaborateurs ou de vos clients, vous devez ajouter la web diffusion en direct ou en différé à votre stratégie de communication. Concrètement, ça veut dire que plus de gens intéressés pourront accéder à votre événement ou à votre lancement de produit sans égard au lieu, à la distance ou à la grosseur de la salle. Que votre nouvelle aura une meilleure couverture médiatique, une plus grande pérennité dans le temps et que vous aurez un meilleur contrôle sur son contenu. Que la diffusion de vos programmes de formation sera plus rapide, moins coûteuse et rejoindra plus de gens au moment où ils seront le plus réceptifs pour apprendre. Mon deuxième conseil est le suivant. Si vous êtes en direct, assurez-vous de permettre à votre auditoire de poser des questions en ligne. Cette communication bidirectionnelle ajoutera à la crédibilité de votre activité et à la satisfaction de votre auditoire. Et mon dernier conseil, mesurez vos résultats. C'est la seule façon d'évaluer votre retour sur votre investissement. Voilà!